Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle bibliose. Je suis le docteur Aïda Soufiani, cardiologue au CHU de Rabat, et j'ai le plaisir de commodérer cette session avec le docteur Jean-Pierre Guéffet, qui est cardiologue à l'hôpital privé du Confluent du à Nantes. Et donc sans plus tarder, on va passer la parole au professeur François Rouby, qui est cardiologue au CHU de Montpellier, et qui va nous présenter une étude sur les syndromes coroner ST chez les passants avec amylose cardiaque. Merci pour cette introduction, merci pour l'invitation. J'espère que vous voyez bien mon topo. Oui, alors euh, j'ai choisi un article qui va... À mon avis, poser une question importante en pratique, euh, et je prends la casquette à la fois de l'insuffisance cardiaque et de la cardiologie interventionnelle, car ce sont des patients très sévères que les patients avec des amyloses cardiaques. Euh, et c'est toujours un, une gageure quand vous êtes cardiologue interventionnel, que vous mettez un pacemaker et que vous avez une complication, euh, une tamponade, euh, que vous soyez cardiologue euh, coronarographiste et que vous prenez en charge un patient pour un infarctus. La question qui est posée ici, c'est sur une base de données américaine et donc le papier c'est, je, je récupère la main, voilà c'est celui-ci, euh, publié dans euh, Heart Failure Reviews, qui est euh, très récemment publié et qui a l'intérêt de donner des, grandes des grands chiffres euh, puisque ce sont des, des données de, de base euh, américaines. Alors comme ce sont des données de base, évidemment ça sera discutable à la fois sur la qualité de la saisie, sur le diagnostic, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. L'idée étant de voir, les auteurs posent la question de la gestion et des complications, des outcomes que présentent les patients avec amylose admis pour infarctus. Alors, c'est quoi le, le rationnel de cela C'est de dire d'abord que les patients amyloïdes avec une amylose présentent souvent une coronaropathie, et ne serait-ce que par le, le, le fait que ce sont souvent des patients âgés, principalement des hommes, évidemment, ils ont aussi le droit d'avoir une cardiopathie ischémique, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je pense que c'est un message important à faire passer à tous ceux qui s'occupent d'insuffisance cardiaque, dont je fais partie, c'est que ce pas parce qu'un patient est suivi pour une cardiopathie dilatée ou pour une amylose, qu'il n'a pas le droit d'avoir aussi, une cardiopathie ischémique, et il faudra se reposer la question hein, quand vous avez un patient qui est suivi depuis longtemps, c'est un message important. Ce sont, comme je le disais, des interventions qui sont risquées, et en particulier une angiopathie. Pourquoi Parce que le patient tolère mal d'abord les médicaments que vous pouvez mettre, des vasodilatateurs, euh, ça peut entraîner des, des, des chutes de pression mal tolérées, euh, des troubles conductifs, des... alors si vous avez une complication euh, pire comme une rupture c'est vraiment difficile à gérer parce que très vite, le patient va très mal le tolérer. Et par ailleurs, l'ensemble des médicaments, euh, d'une façon générale, sont, sont mal tolérés, même les médicaments qui viennent contrebalancer euh, ces effets. Euh, par ailleurs, il y a des séries qui ont suggéré que certaines thérapeutiques de la cardiopathie ischémique, en particulier les pontages, étaient à, à redouter chez ces patients, mal tolérés, beaucoup de comorbidités, beaucoup de morbidité, peut-être même plus de choc cardiogénique post-opératoires. Donc, voilà un petit peu l'idée. Alors, il s'agit d'une cohorte observationnelle, donc comme je vous le disais, faite aux États-Unis euh, sur plusieurs années. Ce sont des databases américaines qui représentent à peu près la moitié des patients euh, pris en charge aux États-Unis. Alors, c'est euh, surtout les, les, les, les hôpitaux universitaires, vous allez le voir. Euh, mais enfin, ça représente quand même de grandes euh, populations. L'idée étant d'analyser les réadmissions sur 30 jours et la mortalité euh, hospitalière. Alors, la population elle-même, vous voyez, c'est quand même des populations importantes, certes sur plusieurs années, mais enfin, vous avez plus de 4000 patients avec amylose. Donc, l'entrée est double. Ce sont les patients dans le système de données, on va dire l'équivalent du PMSI pour les Français, où vous allez à la fois côté de l'amylose et le syndrome coronarien. Et donc, vous avez quand même plus de 4000 patients qui sont hospitalisés avec un diagnostic d'amylose. Certains, donc un peu plus de 400, avec infarctus, avec suivi élévation du système ST. C'est à peu près ça le, le code pour les Américains. Et puis, euh, des patients qui sont admis avec amylose, mais pas pour euh, infarctus. Bon, comme attendu, ce sont des patients euh, relativement âgés, moins quand vous ne venez pas pour un infarctus. Ce sont surtout des, des, des, univers, des, des hôpitaux pardon, euh, universitaires. Et euh, les comorbidités sont fréquentes. Il suffit de regarder l'insuffisance rénale qui est présente chez plus de la moitié des patients. Alors l'idée comme je vous le disais étant de regarder la mortalité intra-hospitalière et puis les tendances sur plusieurs années et puis les associations à d'autres événements et enfin parmi les, les éléments un peu mécanistiques de regarder quelle est la, la, la fréquence de, de recours aux interventions coronaires et puis après il y a des données plus que je ne détaillerai pas qui intéresseront davantage les systèmes américains puisque ce sont des données de durée d'hospitalisation ou de coûts qui ne sont évidemment pas extrapolables dans notre système alors voilà le, la, la figure un peu de résumé de l'étude et si vous regardez donc à gauche vous avez les patients avec infarctus à droite les patients sans infarctus d'abord certes les patients avec infarctus présentent plus de complications sans doute mais c'est pas tellement le message vous allez voir dans les tableaux que le, le choc cardiogénique est extrêmement fréquent 13% des patients qui viennent avec amylose et infarctus alors là on est très au-delà bien sûr des chiffres d'un de, patient qui viendrait pour infarctus tout venant et vous allez voir que c'est aussi présent chez les patients qui viennent sans infarctus et avec amylose. Euh, à peu près un quart vont passer en réanimation à un moment donné, ce qui est quand même beaucoup. Euh, je ne sais pas si ce serait le cas en France, hein, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais quand vous annoncez un patient avec une amylose cardiaque, euh, les réanimateurs en général vous disent euh, « merci beaucoup, fais ce que tu pourras euh, ». Bon, ça peut se comprendre compte tenu de la mortalité, vous verrez ça après, mais c'est important de savoir euh, les l'écomorbidité qui sont fréquentes, BPCO, euh, cardiopathie ischémique déjà présente, etc., euh, pour euh, prendre en compte le pronostic de nos patients. Alors, ce qui est surprenant dans les deux sens, c'est qu'il y a peu de patients qui viennent avec infarctus qui vont, qui vont bénéficier d'une intervention coronaire, un tiers, et il y en a beaucoup qui viennent sans infarctus qui vont bénéficier d'une intervention coronaire, presque un quart, donc évidemment, a, bien sûr, vous voyez qu'il y a... une, une un problème dans la méthode est que beaucoup de patients étiquetés infarctus sont probablement des gens qui ont une amylose avec une élevation de la troponine. Et inversement, des gens qui viennent pour insuffisance cardiaque et amylose vont bénéficier d'une intervention coronaire sans que ce soit forcément un infarctus euh, au sens sous-élévation du segment ST, mais qui peut être un infarctus sur le plan biologique. Et puis surtout, le, le message important, il est tout à la fin, en fait, même s'il n'est pas très évident sur la slide, c'est la mortalité. Un quart des patients qui viennent avec amylose et infarctus vont mourir. Mais 15%, plus de 15% qui viennent pour amylose sans infarctus vont mourir à l'hôpital, ce qui est quand même énorme comme chiffre. Je vous rappelle qu'on est dans le syndrome coronarien à en dessous de, de 5% ou 4% en, en France ou en Amérique du Nord. Euh, alors, après, si on rentre dans le détail, bon, je vous ai un peu prédit hein, déjà, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de, de croisements probablement avec peu de coronarographie chez les infarctus, enfin, étiquetés infarctus, et inversement, beaucoup de coronarographie chez les gens étiquetés non infarctus. Beaucoup de chocard génique, 13% si vous avez un infarctus, mais 7% si vous n'avez pas d'infarctus. Et donc, évidemment, c'est lié. Euh, ça, ça, on comprend qu'il y a une énorme mortalité. Beaucoup de passages en réanimation, et des mortalités qui sont rédhibitoires, ce qui représente bien la, la, la sévérité de cette population, qui n'est pas très âgée hein, pour des patients avec amylose. Je vous rappelle, 74 ans dans le groupe infarctus, moins de 70 dans le groupe sans infarctus. L'objectif principal du papier, c'était de voir s'ils arrivaient à dégager des tendances dans le temps, et vous avez en rouge la mortalité, en bleu, la prévalence. Alors évidemment, la prévalence, elle est très discutable de la façon dont vous avez rempli les bases de données. Donc, Je ne suis pas sûr que ce soit la courbe bleue la plus intéressante. C'est probablement la courbe rouge qui est la plus intéressante, qui montre une grande stabilité dramatique de la mortalité chez ces patients. Euh, dans la discussion, les auteurs rappellent qu'il y a quand même des données dans la littérature pour dire que les, les traitements conventionnels, évidemment, sont difficiles à mettre en place, en particulier en cas de choc cardiogénique. des milieu de qu'est-ce qu que vous pouvez faire Par l'assistance, euh, probablement pas grand-chose. Euh, par ailleurs, je ne vous l'ai pas mis, mais ce sont des patients qui présentent également beaucoup d'effets secondaires au traitement et en particulier des saignements. Et puis, on a déjà eu un peu la discussion autour, au cours, autour du recours euh, à, la, à la coronarographie. Euh, alors, bien sûr, les limitations, bah, c'est ce que j'ai évoqué, hein. tout dépend de la façon dont vous avez euh, défini l'infarctus. Bien sûr, il y a des problèmes de codage, hein, comme toujours, et puis euh, beaucoup de biais dans ce genre de données. Mais je crois que le, quand même l'intérêt, c'est, euh, à mon avis, et je vous laisserai la parole, c'est de rappeler que ce sont des, des patients, les patients avec amylose, qui sont d'abord fréquemment avec des coronaropathies et que quand c'est le cas, ils sont particulièrement sévères. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, François, pour, pour cet exposé. Euh, ben oui, on a l'impression que c'est la double peine quoi, quand on a une cardiopathie amyloïde hein, et que le diagnostic, euh, il est difficile, du moins quand c'est non-ST+. Quand c'est ST+, c'est quand même plus facile de, de faire le diagnostic. On peut se demander si dans la population des non-ST+, il n'y a pas eu des faux diagnostics. Euh, ça, c'est ma enfin, la première... Euh, Remarque. Et dans, la, dans le groupe des ST, euh, euh, on est quand même surpris par le, le faible recours à la coronarographie. Euh, C'est vraiment surprenant. Ouais. C'est la double. Oui, je partage ton, son, ton sentiment. C'est pour ça qu'à mon avis, dans nos courriers, alors vous le faites bien sûr, moi j'essaye je de le faire, mais je ne le fais peut-être pas toujours, il faut bien qu'on qu indique le niveau de base de la troponine du patient. C'est-à-dire que si le patient a 100 troponine de base, ben c'est hyper important parce que comme ça, les urgences ne vont pas vous appeler euh, au milieu de la nuit pour vous dire que le patient qui a un pacemaker euh, fait un ST avec euh, 100 troponine. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Ce qui explique sans doute qu'il y ait beaucoup de recours à la coronarographie dans le groupe non infarctus et inversement euh, des, des codages qui sont, euh, là, qui sont pris en défaut et c'est une des limites du codage. Donc, le, le travail a le mérite d'être fait parce que ce sont quand même des centaines de patients, des milliers de patients qui sont analysés avec amylose, ce qui est quand même rare, mais avec les limites de cette, de cette approche. Oui. Est-ce qu'on a une idée sur les, les différents types d'amylose dans, dans cette base de données alors, c'est une bonne question, non, malheureusement, ça ne rentre pas dans le détail des, des amyloses. Alors, ils ont essayé de croiser, c'est-à-dire de croiser quand il y avait des, des traitements ou des indications de maladies hématologiques, mais on, ils ne donnent pas les données. Ils, on comprend que c'était trop complexe, ils n'arrivaient pas à identifier des, des sous-populations. Donc, c'est tout, tout type d'amylose, ce qui l'assure aussi un biais, ce qui explique sans doute aussi que vous ayez un âge relativement bas par rapport à, à nos patients si on regarde uniquement les, les TTR c'est quand même étonnant ce, ce faible recours à la Coro dans les ST+, enfin, c'est c quand même bizarre quoi. ou alors ils viennent tard ou alors, ou, euh, pourquoi il Enfin 30% c'est quand même très très faible <t 'en> Oui, bah je crois que bon, enfin je ne vais pas parler à la place de, des collègues qui ont fait les, le codage, mais comme tu le sais, il y a là, quand même dans ces, dans ces études, le, la limite principale, c'est ce qu'on appelle l'optimisation du codage, c'est-à-dire qu'il vaut mieux côté infarctus pour que ton hôpital touche plus de sous. Et donc il y a probablement des gens qui sont venus avec des troponines élevées, où euh, si on vérifiait, bah, tu ne peux pas dire que ce n'est pas un infarctus, puisque par définition, il y a une troponine élevée et que donc tu rentres dans la définition biologique de l'infarctus, et que c'est n'est évidemment pas un infarctus pour toi, cardiologue. Ceci étant, ce que je trouve, c'est que ça, ça montre quand même peut-être aussi qu'il y a un a priori quand le patient arrive, à savoir qu'on se dit que finalement, le pronostic va à l'amylose et que du coup, on va pas ou on va traiter médicalement ou je ne sais pas, mais on ne va pas explorer cette coronaropathie. Et je pense qu'il y a probablement un tort de ce côté-là, particulièrement avec les, les traitements qu'on a actuellement autant dans la TTR que dans la l, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier, parce que je pense que c'est un peu comme quand on regarde l'accès à la, à l'angioplastie. La, à il y a 20 ans, les femmes y recouraient, il y avait femmes, ils ils moins accès parce qu'il y avait des a priori. et Je vais avoir des problèmes d'accès d'abord, etc. Bon, maintenant, heureusement, c'est gommé. Mais je, je suis d'accord avec toi, il y a sans doute cet a priori-là. Patient dont le pronostic, de toute façon, il est catastrophique parce qu'il a une amylose ah. sur une sur un myélome, alors que non, pas du tout. Il a un myélome, j'ai pas envie de lui mettre de l'iode. Enfin, des histoires qui traînent, qui sont bien absurdes. C'est ça. Voilà, c'est totalement absurde. En revanche, c'est sûr qu'il faut quand même dire aux patients, en tout cas à la famille, que c'est grave parce qu'il cumule, comme on disait tout à l'heure, et que, bien sûr, il est plus exposé aux complications, on l'a dit, de saignement, d'insuffisance rénale, etc. Ça, ça paraît évident, mais si tu regardes l'état-vie, Enfin, l'état vie. sans parler d'état-vie, la sténose aortique, on sait qu'il faut la traiter quand même, alors qu'il euh, y a quand même un bénéfice à prendre en charge la pathologie euh, euh, concomitante de l'amylose, indépendamment de l'amylose. Et puis probablement c'est toujours pareil, plus c'est grave, plus il faut y aller vite et bon, bien sûr dans le ST+, chaque minute compte, mais là d'autant plus parce que plus t'attends, plus ça va être difficile et plus le pronostic va être péjoratif. Certain. La revascularisation est d'autant plus bénéfique qu'on sait qu'on est limité sur le traitement médical. Donc euh, c'est à Tout faire à fait. chez ce genre de vrai. à la vrai. C'est vrai, on n'aura pas accès aux autres médicaments qui limitent le remodelage, et puis après, on va être pris entre deux feux. Est-ce que je peux mettre un bêta ou pas? Enfin, effectivement, et je suis tout à fait d'accord. Ok, donc en résumé, un train peut en cacher un autre. Et donc, on va, on va enchaîner tout de suite avec la, la présentation de Damien Eyertz, donc cardiologue spécialiste des cardiomyopathies au CHU de Toulouse, et qui va nous parler d'une autre maladie fréquente chez les cardiopathies amyloïdes.